Bonjour, je me présente Jean-Michel Henn, directeur général de Newfield IT France. Je vous propose de découvrir votre chaîne YouTube Newfield IT. Sur cette chaîne, vous y découvrirez des présentations de nos produits, des démonstrations, des réponses à vos questions et bien d'autres encore. Je vous propose de découvrir notre catalogue qui est composé de quatre domaines. Premier domaine, l'impression. Nous avons quatre logiciels, Equitrack, SafeQ, SafeCom, Print safe. Mais à quoi ça sert Mais c'est simple. La sécurité des documents, une meilleure gestion des coûts et la productivité des équipements. Et bien d'autres encore. Deuxième domaine la numérisation. Ce deuxième domaine est constitué de quatre logiciels E-Copy Share Scan, Autostore, Capture Insound et E-Copy PDF Pro. Mais à quoi ça sert Mais c'est facile. C'est de prendre les documents papier, de les transformer en numérique, en quatre étapes capture du document papier vers numérique, transformation de celui-ci dans un format choisi, conversion avec des métadatas et intégration dans votre base de données. Le troisième domaine, la mobilité. Mais à... ah, avant qu'on me pose la question, c'est facile. C'est de permettre à des utilisateurs avec des smartphones. Ou des tablettes, d'utiliser les équipements de l'entreprise pour imprimer, grâce au logiciel et Et nous voici arrivés au quatrième domaine simplification des processus d'entreprise, des enquêtes, des décharges qui existent aujourd'hui en documents papier, de pouvoir les mettre sur des tablettes en documents électroniques. Simplification des processus d'entreprise, abandon du document papier. Une équipe de consultants à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. Une newsroom pour vous recevoir, tester des multifonctions divers et variées connectées aux applications que nous distribuons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien d'autres vont venir suite aux questions que vous nous poserez. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous voulez les voir transformées en vidéo à info ou vous inscrire sur notre chaîne pour avoir automatiquement ces vidéos dans votre email. Je vous remercie. Au revoir.